Dressez le tableau de variation de la fonction racine carrée, x racine de x. x varie de 0 à plus l'infini, et racine de x est toujours strictement croissante. Cela veut dire que si a est inférieur à b, alors racine de a est strictement inférieure à racine de b. Et cette chose doit nous rester en tête tout le temps. On peut même dire que A inférieur à B équivaut à racine de A inférieur à racine de B. Évidemment, dans les conditions que A et B sont positifs ou nuls. Sinon, surtout cette inégalité n'a pas de sens. Racine de nombre négatif n'existe pas. Ou autrement dit, n'est pas un nombre réel. Retenez du point de vue mnémotechnique, ou bien d'ici vers la droite, on rajoute cette, ce signe, ou bien de droite vers la gauche, on enlève ce signe. Et ça, c'est la clé pour divers exercices. Par exemple, si je veux comparer racine de 5 et racine de 5,7, je ne sais pas combien ça fait entre les deux, mais cette inégalité qu'on ne connaît pas, elle est équivalente à 5, le même signe, 5,7. Le même signe. J'enlevais tout simplement la racine. Qu'est-ce que vous en dites Qui est plus petit que qui Évidemment, ça c'est vrai. Du coup, ici, on a aussi ça. Constatez bien, je répète, on n'a rien fait d'autre que rajouter racine à ces nombres-là. Et pareil, Qu'est-ce que vous dites? Racine de 2 et racine de 5 demi. Mmh. Équivaut à comparer 2 avec 5 demi. Ben 2 est plus petit que 5 demi. Donc racine de 2 est plus petite que racine de 5 demi. Une autre racine de 50 est 7. Mmh. Euh, ce nombre n'est pas écrit comme racine. C'est ça qui est drôle. Je vais l'écrire comme racine. À la fin de 7, j'écris racine de 49. Maintenant, je compare racine de 50, racine de 49, équivaut à 50 et 49. Qui est plus grand 50. Donc, pareil, même signe. Et pour finir, racine de 10 sur 3. Et racine de 2,7. Qui est plus grand que qui Ça, c'est équivaut à comparer 10 sur 3 avec 2,7. 10 sur 3, c'est comme dans le film Les profs de 3,33333, Bien sûr que c'est plus grand que 2,7. Du coup, ici, j'ai strictement ça. Et voilà comment on résout des inégalités faciles avec l'emploi de la fonction racine carrée. On va résoudre quelques inéquations. Petit a. L'inéquation c'est 2 inférieur ou égal à racine de x qui est inférieur ou égal à 3. Avec quoi ces inégalités ou ces inéquations sont équivalentes L'astuce, c'est d'écrire tous les nombres comme racine. Parce que racine de x, il est là. Autant mettre racine partout. Alors à la place de 2, J'écris racine de 4 inférieur ou égal à racine de x inférieur ou égal à la place de 3 racine de bien 9. Et comme tout à l'heure, je rappelle a inférieur ou égal à b équivaut racine de a inférieur ou égal à racine de b parce que la fonction racine carré est strictement croissante. Et alors j'enlève les racines équivaut 4 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 9. J'ai trouvé la solution de ces inéquations x appartient à l'intervalle 4, 9. Alors, faites-moi pour le B, 4 inférieur à la racine de x, inférieur ou égal à 5. De nouveau, partout de racine, racine de, à la place de 4, racine de 16 inférieur à racine de x inférieur ou égal à racine de 25 les racines disparaissent 16 inférieur à x inférieur ou égal à 25 x parcourt l'intervalle 16, 25 25 inclus et 16 exclu ah, ah, ah, petit c petit c'est petit c, racine de x inférieur à 9. De nouveau, il manque racine ici, racine de x inférieur à racine de, à la place de 9, racine de combien 81. La même règle, x inférieur à 81. Alors, en écrivant pas avec l'intervalle, s égale l'intervalle, attention, x doit être positif, hein. donc ça commence à 0, inclus. Et puis, jusqu'à 81, exclu. Bien constaté, je répète, dès que vous avez un x sous la racine, n'oubliez pas que toujours, dans ce cas-là, x doit être positif ou nul. C'est pour ça qu'ici, x ne peut pas être plus petit que 0. Quand on a cette condition, x inférieur à 81, on n'oublie jamais que x doit être positif ou nul. Et pour le petit d, pour le dernier schluck, racine de x supérieur à 1, de nouveau équivaut à racine de x supérieure à 1, racine de 1, rappelle que 1 c'est racine de 1, équivaut à x supérieur à 1. Et voilà, quatre petites équations avec racine de x, et avec le sens de variation de la fonction racine carré en question.